Dans l'actualité également, le suspense en Europe, échec ou réussite, le continent se relance dans la course à la planète Mars. On saura dans les minutes qui viennent si le petit robot Schiaparelli s'est posé sans encombre, s'il si émet encore. Bonsoir Nicolas Châteauneuf, on va tout comprendre de l'enjeu grâce à votre studio virtuel. Absolument David, et vous savez quoi Je vous ai amené sur ce plateau Schiaparelli. C'est un robot, on le voit ici, qui a la forme d'une soucoupe, une soucoupe qui fait quand même 2,40 mètres de diamètre. Et ce module, eh bien, il faut savoir qu'il a fait un très long Très long voyage, 7 ans, 500 millions de kilomètres. Arrimé à la sonde TGO que l'on voit ici, européenne. Et il y a quelques heures, cette sonde, en fait, l'a larguée, a largué Schiaparelli. Et Schiaparelli a entamé son entrée dans l'atmosphère martienne. C'est une phase extrêmement délicate, David, comme vous allez le voir sur ces images, parce qu'en fait, il passe ce petit robot en quelques minutes de 10 000 km h à plus de 10 km h seulement. Autant dire que le freinage est particulièrement brutal. Et pour l'instant, Schiaparelli, en effet, n'a pas donné de signe de vie. Je peux vous dire qu'au centre de contrôle de Darmstadt, en Allemagne, attention est à son comble. Mais que va-t-il faire sur Mars Alors en fait, avant tout, il doit se poser pourquoi et eh bien parce qu'en fait il ne fait plus grand chose euh, sa mission c'est vraiment de valider les techniques d'atterrissage euh, pour permettre à ce robot euh, ce robot euh, qui est beaucoup plus gros et qui a six roues de se poser dans quatre ans pour explorer euh, mars comme le font d'ailleurs les américains les européens veulent envoyer euh, ce robot en quelque sorte qui apparaît, est là pour préparer le terrain donc si c'est un échec ce serait vraiment un gros coup dur pour l'europe spatiale Et est ce qu'on se rapproche de cette fameuse cité habitée dont on attend parler sur la planète que l'on voit ici une Base martienne. Eh bien oui, ça bouge enfin après des années d'hésitation et de reports, ça bouge. L'idée d'une base martienne prend un peu de, plus de consistance. Grâce notamment à deux hommes, David, grâce à Elon Musk, le milliardaire américain, qui est PDG de SpaceX, qui veut envoyer un équipage sur Mars en 2025. Le deuxième homme, il est très connu également, c'est Barack Obama, le président américain, qui veut lui envoyer un équipage pour 2030. Il veut ré réaffirmer la suprématie spatiale des États-Unis en envoyant donc un équipage sur Mars. Mais attention parce qu'il reste encore beaucoup beaucoup beaucoup de défis techniques, logistiques pour voir un jour un homme ou une femme d'ailleurs fouler la surface de Mars. Merci Nicolas, on attendra un peu. L'œil du 20